Salut et bidule Salut Mehdi Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Oh bah, moi j'ai vu des astronautes qui sortaient dans l'espace et j'ai dansé avec mon meilleur copain qui fait du hip hop avec son ghetto blaster Il a reçu comme cadeau d'anniversaire mais après, patatras, je me suis étalée à la fin de mon triple XL. stop, stop Je ne comprends rien à ce que tu dis D'accord Alma, je vais être plus clair. J'ai vu un film avec des astronautes. Là j'ai compris. Et donc tes astronautes sont sortis dans l'espace C'est ça. Ensuite, avec mon meilleur copain, nous avons fait du hip-hop. Avec son ghetto blaster Oui, et on a même fait la toupie. Waouh J'aurais bien aimé danser avec vous. Et c'est quoi alors cette histoire de triple axel Après, nous sommes allés à la patinoire. Et là, je me suis écrabouillé à l'atterrissage de mon triple axel. Oh, quelle journée mais au moins, quand tu fais des phrases simples, on comprend tout J'ai fait des phrases simples C'est vrai Et à quoi tu les reconnais Une phrase simple contient un seul verbe conjugué. Elle fonctionne toute seule, on dit qu'elle est indépendante. Dans « J'ai vu un film avec des astronautes, tu as un seul verbe conjugué. J'ai vu. » C'est pareil dans ta phrase « Avec mon meilleur copain, nous avons fait du hip-hop. » Et pour « Nous sommes allés à la patinoire. » Il y a également un seul verbe conjugué. Alors si je dis « à force de tomber, truc et bidule, déçu, renonce à patiner C'est une phrase simple Eh oui Car s'il y a plusieurs verbes dans cette phrase, un seul est conjugué renonce. Tomber et patiner sont à l'infinitif. On ne les compte pas dans une phrase simple. Compris Désormais, j'utiliserai des phrases simples pour raconter mes histoires compliquées. Bonne idée Ce sera beaucoup plus pratique pour ceux qui t'écoutent. Bonjour, ici le meeting euh, Alma, nous commentons pour une chaîne de télé nationale, tu ne crois pas que l'on devrait s'exprimer plus correctement Ah ouais, tu as peut-être raison, je reprends Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct du meeting d'athlétisme Ah oui, c'est beaucoup mieux ma chère consoeur Bidule s'échauffe, il se met en place, il s'élance Bidule a raté son troisième et dernier saut Alors, Mehdi, comment as-tu trouvé mon commentaire Euh, bien, mais un peu limité. Il me semble qu'un commentateur doit donner un peu plus d'informations dans ses phrases. Ah, tu crois Ben bah, oui, tu fais des phrases trop simples comme « Bidule s'échauffe ». Tu aurais pu dire « Bidule, qui est le champion de saut en longueur du quartier, s'échauffe et va tenter de battre son propre record de 2 m oh !» Regarde, Médi. Pendant que l'on parlait, on a manqué le saut de notre ami Truc, déchaîné, qui vient de battre le record de Bidule, car il a réussi à dépasser la ligne des 3 mètres Oh là là, là. On n'est pas encore au point comme commentateur Mais par contre, bravo Tu viens de faire une belle phrase complexe C'est vrai Ben oui Car une phrase complexe est une phrase qui contient au moins deux verbes conjugués. Et toi, dans la tienne, tu en as quatre. Parlait, a manqué, viens... Et a réussi et tu ne comptes pas battre et dépasser ce sont des verbes oui mais ils ne sont pas conjugués ils sont à l'infinitif ah mais je vois que la finale du 100 mètres va démarrer, il ne faut pas rater ça Les athlètes ont pris un bon départ, même si Madame Durand est un peu à la traîne Oh, quel désastre Truc et Bidule sont tombés à quelques mètres de l'arrivée Mais c'est Madame Durand qui remporte la finale et devient la nouvelle championne en titre du 100 mètres Mais je vois que ses deux adversaires ne sont pas rancuniers et la porte en triomphe Eh! remporte, devient, voit, son, porte eh bien, avec six verbes conjugués, on peut dire que toi aussi, tu es le champion. <rire> le champion de la phrase complexe Salut truc et bidule Hé, hey, Mehdi, j'ai cru une histoire policière, mais je ne suis pas sûre que mes phrases soient bien claires. Bah vas-y, on t'écoute. Alors voilà le début. Bidule a acheté une jolie bague. Pour l'instant, c'est clair. Continue. Bidule l'adore. Il parade avec toute la journée. Là aussi, on comprend. Et cette fois, il y a deux verbes. Je commence à comprendre. C'est une phrase complexe. Oui, mais attends, ça se complique. La bague qu'il aime tant se trouvait à son doigt quand il s'est couché. Mais à son réveil, elle n'y était plus. Oh là là Avec une phrase comme ça, faut être méthodique. Les verbes conjugués d'abord. Il y en a quatre. Et dans cette phrase, il y a des mots qui vont avec chaque verbe. Donc, c'est une phrase complexe qui contient quatre propositions. D'accord Merci, Mehdi. En fait, ce n'est pas si compliqué avec ta technique de repérage dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. C'est trop cool ton système Oh, regarde Alma Il y en a un qui aimerait bien retrouver sa bague dans ton histoire. Ben justement Toi qui sais débusquer toutes les propositions dans une phrase complexe, qui a peut-être une idée Je crois que le mystère est résolu. Écoute. Truc, qui a repéré des traces de confiture de mur sur les doigts de bidule, a compris. Et il fonce à la cuisine pour découvrir la bague au fond du pont. Alors j'applique ta méthode. Trois verbes conjugués, trois propositions. Et il n'y en a que trois, car les verbes à l'infinitif ne comptent pas. Alors comme ça, Bidule, tu es somnambule et tu finis les pots de confiture la nuit sans même t'en rendre compte <rire> Je saute hors du lit, mon petit déjeuner j'engloutis. Je fonce en jouet, c'est ça, une super journée. Bravo, Mehdi. Super toi hard rock. Mais c'est un peu violent. Ouais, c'est rock'n'roll. Si on mettait un peu de fluidité, de douceur, ça ferait aussi un super rap. Ouais, pourquoi pas. Fais voir ce que ça donne. Truc, Bidil, vous m'accompagnez Yo Yo Je saute du lit Mon petit déjeuner, j'ai englouti Puis, je fonce jouer C'est ça Une super journée Ouah, Ça fonctionne bien Et Ça te donne envie de rapper aussi Ah ouais, je comprends Tu as repris les mêmes phrases et tu les as reliées avec la ponctuation Exactement Du coup, tu n'as plus qu'à le scander en rythme Génial J'essaie Musique, les gars Ah non, m'a expliqué Je sais comment rapper Tu fais des phrases ponctuées Pour la fluidité Yo Wow oh, bravo, Mehdi Tu es super doué Et tu te souviens Un verbe conjugué et une proposition Et des propositions séparées par une virgule ou un point virgule sont des propositions indépendantes juxtaposées Ouais, oh, hey, je suis un rappeur né Mais il y a un seul problème ah J'aime aussi le hard rock J'ai la solution On n'a qu'à mélanger les deux styles Yo Ça, c'est ma super journée C'est ça Ma super journée Yeah Ma super, ma super journée. journée Salut, Truc Salut, Bidule Vous allez bien Oh, mais dis, ils se sont encore disputés en jouant au foot ça ne va pas être facile de les réconcilier. Mmh. Tu vois ces petits mots Je parie qu'avec eux, on va réussir à les réconcilier. Génial, Alma. Je commence. Truc tend la main et bidule la lui serre. Allez, Truc et bidule. Faites un effort. Pas mal. Tu as vu, Mehdi Ils se sont déjà serrés la main. Et en deux propositions seulement. Ah oui, c'est vrai. Les propositions, on les reconnaît à leur verbe conjugué. Et là, on les a réunis avec le « et ». C'est plutôt encourageant pour Truc et Bidule. Voyons si ça marche vraiment. À moi. Bidule propose une bataille de boules de neige car Truc adore ça. Ça marche vraiment Hourra Ils sont à nouveau copains Tu as parlé trop vite. Dommage, on y était presque. Attends on va essayer avec ces adverbes. À toi l'honneur, Mehdi. D'accord. Truc fait des claquettes, alors Bidule le rejoint. Et maintenant, le coup de grâce. Bidule prend son delta plane. Ensuite, il passe en rase-motte récupérer Truc. Ça y est, mission accomplie. Truc et bidule sont bien réconciliés. Et pour les réconcilier, on a utilisé des propositions indépendantes, coordonnées. Coordonnées et bien réunies, comme nos deux amis. Alma? Tu savais que mes amis Truc et Bidule sont à l'école du cirque Non oh, C'est génial J'aimerais bien voir ce qu'ils font Bidule fait du jonglage Super Et je peux savoir lequel des deux est Bidule Bidule a les mains dans les poches D'accord Donc Bidule qui a les mains dans les poches fait du jonglage ah, Pas facile de jongler avec les mains dans les poches Bravo Il assure Et donc, Truc qui a les bras croisés fait du monocycle. Oh Tu as vu Grâce à ce petit mot, on peut donner des informations sur le personnage pour le désigner. C'est vrai C'est pratique Au lieu de faire deux phrases comme... Truc fait du monocycle et truc a les bras croisés, on les transforme en deux propositions que l'on lit dans une grande phrase complexe. Truc qui a les bras croisés fait du monocycle. Oh, c'est génial Et la proposition qui désigne truc est introduite par ce petit mot, qui... On peut en utiliser d'autres pour apporter une précision. Que, quoi, dont, où. On les appelle les pronoms relatifs. Ils introduisent une proposition relative qui donne des informations supplémentaires sur un nom. Oh, dis donc Nos amis Truc et Bidule, dont nous sommes très fiers, ont devant eux une belle carrière d'acrobate que nous suivrons avec plaisir. Oh un, deux, trois verbes conjugués Donc, trois propositions. Oui. Elles donnent des précisions sur la proposition principale... Truc et Bidule ont devant eux une belle carrière d'acrobate. Bravo Truc et Bidule Bravo <tousse>